Salut tout le monde c'est fort de beewarden free j'espère que vous allez bien alors à la suite de ma dernière vidéo YouTube de dimanche dernier où j'annonce qu'Alex a maintenant intégré la formation Amazon beewarden free j'aimerais aujourd'hui vous présenter officiellement son tout premier vidéo YouTube Alex sortira maintenant un vidéo les mercredis qui portera sur le mindset en tant qu'entrepreneur pour ne pas que vous perdiez de vue vos objectifs et moi de mon côté eh bien je vais sortir un vidéo les dimanches comme d'habitude afin de toujours vous en apprendre un peu plus sur Amazon FBA alors sans plus attendre je vais maintenant donner la parole à Alex mais avant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 Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut réellement créer notre réalité? Est-ce que c'est possible de créer notre bonheur, d'être heureux, heureuse, de pouvoir avoir le plein d'énergie en tout temps ou presque? Je pense que oui. Donc, la science, l'ésotérisme, les religions nous parlent de science quantique, de foi, de croyance. Ce sont tous des éléments qui ont en commun l'inconnu, pour la plupart d'entre nous. Je sais pertinemment une chose, c'est que si vous croyez... Une pas pouvoir réussir une tâche quelconque, ben c'est clair que vous n'allez pas réussir. Parlons-nous alors de perception ou de réalité? Si je ne me sens pas assez fort, assez bon, assez puissant, ben si je ne pense pas mériter un tel succès, si j'ai peur d'un premier contact ou encore de présenter de façon puissante, est-ce qu'on parle toujours de perception ou de réalité? Au cas où vous n'êtes pas sûr de la réponse, nous parlons de perception. C'est votre perception qui fait toute la différence. La réalité, c'est tout autre. Il y a des choses que je maîtrise, il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas, ou encore que je n'ai pas envie de, me, de maîtriser. On n'a pas tout envie de conquérir l'Everest. C'est une tâche qui est fastidieuse, qui est tardeuse, qui demande énormément de préparation. Il y a des choses qui sont difficiles à faire. Il y a des tâches qui nous obligent à sortir de notre zone de confort. Mais surtout, il y a des tâches qui nous permettent de créer une réalité qui peut sembler incroyable ou absolument phénoménal. Pensez-y, combien d'années d'expérience avez-vous vécu dans votre vie où quelque chose vous semblait totalement impossible ou inatteignable que vous n'en dormiez pas et que lorsque vous les avez confrontés par choix ou par obligation, bien, la réalité était tout autre. Vous avez réalisé que c'était beaucoup plus facile que vous pensiez. Surtout que vos craintes étaient démesurées. Ça, c'était la perception. Je vous invite à créer votre réalité tant au niveau personnel que professionnel vous invite à créer le présent, le maintenant, où vous faites le choix d'être allumé, excité, en forme, énergisé et d'obtenir du succès. Vous allez dire, d'accord Alex, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait ça? Bien sûr qu'en premier lieu, il y a l'adage proverbial, on change la cassette, mais plus encore, on se connecte avec des points d'ancrage et de réalité. Réalisez que vous aussi, vous avez le choix de vous lever de bonne ou de mauvaise humeur. Le choix vous appartient. Donc, de vous lever fatigué ou énergisé, de choisir votre carrière actuelle ou de changer du tout au tout, tout, bien, ça n'a pas besoin d'être si difficile. Répondez à ceci. Comment est-ce que les ventes Amazon vont pour vous en ce moment? Quelles sont les conditions économiques qui sont favorables ou pas? On parle, par exemple, de, de la taxation, de la taxation depuis le 1er euh, septembre avec Trump. Les réponses à ces deux questions sont absolument phénoménales. C'est ça, la réalité. Donc, je vous invite à créer votre réalité de réussite professionnelle car elle est à votre portée. Tout ça pour dire que la réalité, vous avez l'opportunité de faire un choix dès le départ le matin. Peu importe votre situation financière, personnelle ou amoureuse, est-ce que je me lève en faisant en sorte que la journée m'appartient? Ou je, je, je, je traîne mon bagage quest qu ce qui s'est passé hier dans la journée d'aujourd'hui? Puis si je peux me permettre de citer Hitch, qui a été interprété par Will Smith, un film de séduction. Ce qu'il disait comme phrase de motivation à ses clients, commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Donc, si tu avais écrit ta journée d'aujourd'hui, par quoi est-ce que ça commencerait? Par quoi est-ce que ça finirait? Sur ça, bien, je vous dis bonne réflexion. À bientôt.